Donc, euh, ici, on est à Restinclière, donc dans le, le domaine de Restinclière, agroforesterie. Et sur le gradient, on, donc dans Ecofix, on, on travaille sur un gradient d'utilisation des terres qui va d'un milieu très anthropisé, la culture du blé que vous avez vu tout à l'heure, après un milieu agroforestier, blé plus noyé, jusqu'à un, un, un le gradient, à l'extrême du gradient, c'est un milieu qui n'est pas du tout anthropisé. Donc, ici, on est dans le traitement Garrigue ou forêts dans d'autres pays. Euh, donc, c'est une zone qui a été abandonnée par les agriculteurs il y a environ, je dirais, 30-40 ans, et où il y a eu euh, la végétation naturelle et s'est euh, installée après abandon euh, culturel. Donc ce qu'on voit, c'est un milieu assez hétérogène, avec des arbres qui ont à peu près 30 ans, qui font euh, 8 mètres de haut, des arbustes, enfin c'est une végétation dominée par le, le pain d'Alep, ici, et puis euh, des arbustes, le juniperus, de filiria. et en dessous, il y a une strata herbacée. Donc ça, c'est le traitement qu'on appelle... Euh, le, Garrigue et le moins anthropisé du gradient d'Ecofix. Et l'an dernier, on a, fait, on a creusé une fosse ici de 2 mètres sur 2 mètres. Donc là, on a rapidement rencontré le caillou parce que c'est assez caillouteux. Et on a fait des prélèvements de racines sur chacune des faces de la fosse sur un mètre de profondeur. On a analysé la densité de racines qu'on trouvait à différentes profondeurs. On a mesuré aussi les, les caractéristiques racinaires, la longueur et la, la biomasse par unité de volume de sol. On a mesuré aussi la composition chimique des racines, la densité des tissus, plusieurs caractéristiques physiologiques qui nous permettent de rendre compte de la, du fonctionnement des, du système racinaire. Et on a aussi mesuré en parallèle les teneurs en carbone dans le sol. Donc maintenant, on est au stade où on essaie, on interprète les données. Pour interpréter les données, on a besoin de savoir à qui appartiennent ces racines qu'on a prélevées pour comprendre les résultats qu'on a obtenus. Racines... Donc là, ce que je fais aujourd'hui, qu'on a un peu fait l'an dernier, mais de façon moins précise, c'est qu'on fait des relevés de végétation dans les zones euh, qui correspondent sur chacune des quatre faces de la fosse, euh, de manière à avoir une idée des, de l'identité des espèces à qui appartiennent les racines qu'on a prélevées. Donc là, sur ma fosse, je, fais, je mets un cadre de 1 mètre sur 1 mètre, hein, et ce que je fais, ce c'est pas, pas des relevés très précis, mais je veux simplement avoir une estimation de la proportion d'espèces qu'il y a dans, le, dans mon carré par rapport au sol nu. Donc là, par exemple sur celui-là, c'est un, une parcelle assez, une zone assez hétérogène où on a à peu près de 25 à 50 de sol nu. Donc ça, ça va me permettre de pondérer mes données par la biomasse aérienne qu'il y a au-dessus. Donc là, j'ai fait un relevé tout à l'heure de végétation. J'avais à peu près une couverture de 80 90 de végétation, alors qu'ici, je n'ai que 50 de, de couverture de végétation. Donc a priori, je devrais avoir plus de racines ici que ici. Ensuite, l'identité, donc ça c'est la, la première mesure, c'est le pourcentage de couverture. Et ensuite, je note le pourcentage de couverture qu'il y a euh, entre espèces herbacées, arbustes et ligneux. Donc euh, par exemple ici, j'avais essentiellement du bromus erectus, qui est la graminée dominante ici, que vous voyez là. C'est une, une, une graminée euh, qu'on trouve partout ici, enfin vous voyez, quand vous regardez, c'est que pratiquement la graminée qui sort, c'est bromus erectus. Donc il y a une graminée... Ensuite, je note aussi la présence d'arbustes, le romarin ici, ou les affilantes, qui sont ces petites fleurs bleues. Et euh, ça, ça va me permettre de comprendre, euh, d'analyser mes résultats de racines en fonction de, de mes relevés de végétation. Parce que je sais que mes les racines de, de graminées sont complètement différentes de celles d'herbacées, notamment dans les diamètres. Elles ont des, des diamètres beaucoup plus fins que celles des, des arbustes. Et donc, en faisant les relevés, Ici en ayant mon relevé sur cette fosse-là ou sur ce côté de fosse là où ici j'ai un arbuste qui est vraiment à la limite de la fosse. Euh, C'est clair que dans mes carottes je vais trouver des racines beaucoup plus de diamètre beaucoup plus fort que ici. Donc je vais pondérer mes résultats par l'analyse des relevés que j'ai ici. L'expérience expérience de, Ce qui manque, le regret, c'est de ne pas avoir plus de réplication qu'on a. Parce qu'on était là, faire des fosses, c'est déjà un travail énorme. Il aurait fallu en faire beaucoup plus pour arriver à intégrer l'hétérogénéité du milieu. Comme ici, on voit que c'est un milieu très hétérogène. Et on a une fosse, c'est clair que qu'ici, on, on va avoir des résultats. Si on s'était mis au milieu de cette végétation-là, on aurait eu des choses différentes. Donc c'est un peu la limite de ce projet, c'est que la lourdeur de l'expérimentation. Euh, fait qu'on n'a pas pu faire énormément de réplications et ça, ça, ça, ça nous manque beaucoup.